Arnaud, rebonjour. Nous allons passer à la, au deuxième article de votre journal du marketing de Capgemini Consulting, printemps 2015 et qui euh, s'apesantit sur un, un sujet intéressant, c'est l'évolution du marketing. Alors, il avait besoin d'évoluer le marketing, il n'était pas, euh, pas parfait alors, je ne sais pas si le marketing est une science, en tout cas, si c'est une science, elle, est en train de... enfin, elle évolue perpétuellement, en tout cas, elle se remet en cause. Euh, et je pense qu'il y a d'énormes, aujourd'hui, facteurs qui, euh, qui, entre guillemets, l'amènent à se re-questionner, euh, dont euh, le mobile, euh, qui euh, amène à interagir différemment avec le client euh, le social. On a été habitué au social, maintenant on a le social entre guillemets au travers des réseaux sociaux euh, digitaux, donc on a une, cette nouvelle donne, et puis on a euh, bah, l'ultra personnalisation euh, fort de la donnée que l'on peut avoir maintenant avec les clients et tout ce que l'on peut capter à droite et à gauche, euh, qui bah, amène le, le marketing à se re-questionner euh, sur euh, bah, le dialogue qu'il doit avoir avec ses clients et non plus euh, uniquement... Euh, déverser, on va dire, de l'information, il n'y a pas de terme péjoratif derrière, derrière ce verbe. Alors, comme dans, tout, euh, comme dans tout changement, il y a, comment dire, euh, une part de, de choses qui sont subies et des choses qui peuvent être euh, désirables. Alors, euh, qu'est-ce qui est subi là-dedans Est-ce qu'il y a notamment un, une notion impérative de changement ou de survie Je ne sais pas, pourquoi pas en fait, on note deux, euh, enfin, je pense qu'il y a deux types de, de marketing aujourd'hui que l'on voit dans les entreprises, en tout cas telles qu'on accompagne. Le premier, c'est le marketing opérationnel qui tend quand même de plus en plus à se rapprocher du commercial, ce qui est une bonne nouvelle puisqu'on a toujours essayé de, de rapprocher ces deux entités qui à un moment se, ne se parlaient pas, en tout cas trop peu. Euh, et le marketing stratégique que je perçois comme étant un peu le garant de la marque, en tout cas le garant d'un patrimoine dans l'entreprise et qui est en capacité de donner une vision à moyen-long terme de ce que va être le marketing et la façon dont l'entreprise va bouger. Ce que l'on observe, pour répondre à ta question, c'est que pour le coup, ça bouge énormément au niveau du marketing opérationnel, justement au travers de tous les outils, tous les outils digitaux, et la connaissance client. En revanche, il y a une réelle déperdition, nous semble-t-il, du marketing stratégique, on passe de moins en moins de temps à se poser, à réfléchir, à savoir où l'on va aller euh, et comment on va être « garant » entre guillemets, de, de la marque, de son positionnement, de ses valeurs et être sûr qu'on ne va pas se perdre en chemin, se travestir par rapport à des objectifs court-termistes. C'est un peu un paradoxe. Plus il y a de mesures, plus il y a d'interactions, plus il y a d'événements et moins en fait on a d'informations. En fait, le paradoxe, c'est plus on a ces informations, plus on. Est, et et le, tous les discours autour de la big data, à un moment, est, est de se dire, euh, le terme est un peu galvaudé, mais de se dire, j'ai de l'information fraîche et je suis en capacité de l'utiliser. Et euh, le, le, le, on a le, le biais qui est de se dire, je veux utiliser cette information, donc on est dans, vraiment dans le court-termiste et dans des, dans des actes très transactionnels. Donc, utiliser pour faire du business, du revenu qui vont être. Euh, de l'acquisition, de la rétention, mais on est dans, dans des axes, des actes, pardon, euh, de transactions. Euh, à l'inverse, utiliser toutes ces matières, se poser, comme je l'évoquais, pour justement arriver à déterminer des tendances, faire du projectif. Et en tout cas, à se dire, euh, essayer de comprendre euh, comment on va se survivre ou vivre dans euh, dans les années à venir. Aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fait. Alors il existe trois stades de l'évolution des organisations marketing que vous avez décrites dans votre journal. Alors, quels sont-ils Le premier stade, en fait, c'est ce qu'on a appelé le, le directeur marketing, le spécialiste solitaire. C'est-à-dire qu'il a réellement une caractéristique, il est « doué » dans quelque, dans quelque chose. Et surtout, il vit dans un écosystème « un peu, un peu sol. Euh, où il a compris l'évolution euh, du client, il a compris énormément de choses, mais l'interaction au sein de l'entreprise est encore euh, assez limitée. Euh, ensuite, on a euh, ce qu'on appelle le CMO euh, chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, conscient qu'il ne pourra pas euh, euh, étendre forcément tout son territoire. En, en revanche, ça va être un directeur marketing influent qui va être en capacité de gérer euh, des euh, projets transversaux. Euh, et je pense que c'est une des caractéristiques de, de ce chef d'orchestre. Et ensuite le dernier stade c'est ce qu'on a appelé le fusionnel et c'est là où on voit un mix entre le marketing, l'IT et le commercial complètement euh, entre guillemets fusionné et donc là on est dans la notion de tout vers le client, focalisé sur le client. Donc ce que l'on voit aujourd'hui ça reste néanmoins des organisations où on a un marketing, on va dire, qui fait le design, on a une direction commerciale qui s'occupe des ventes et une relation client qui est sur le care. Mmh. Et on a deux typologies euh, dans, les, dans les entreprises que l'on voit de projets transversaux. Un, qui se trouve autour de la connaissance client et deux, autour de l'expérience client qui est autour de, de l'engagement. Alors, il y a quelque chose qui me choque dans ton dessin, c'est que du coup, l'informatique a disparu. Elle va disparaître l'informatique Alors, en fait ce que l'on voit aujourd'hui, euh, on parlait dans, dans, précédemment, enfin, dans une interview précédente euh, du, du lien entre euh, des, euh, des entreprises qui, qui se créent autour de « je vais tester des nouveaux modèles ». Là c'est un peu la même logique, c'est-à-dire que les directeurs marketing ont pris la main euh, à leur façon euh, de l'IT. En tout cas tout ce qui va être en lien avec le, le front office et l'interaction avec le client ou euh, des, euh, des conseillers en ligne, qui, euh, donc tout ce qui est en lien, on va dire, avec le, avec le, avec le client, ils s'approprient euh, le système d'information et euh, donc c'est complètement fusionné. Alors. Après, j'irai la question qu'on peut se poser, c'est est -ce où est-ce qu'on en est dans cette évolution, cette transformation du CMO Quand je vois beaucoup de directeurs marketing, sans vouloir les offenser, j'ai un peu la sensation qu'on est quand même encore un peu à gauche dans le CMO solitaire. solitaire. En fait, on a majoritairement, et c'est ce qui ressort, et c'est pour ça qu'on a voulu écrire ce, cette revue, en tout cas sur le thème du nouveau paradigme marketing, c'est effectivement qu'on est encore sur des modèles où la direction marketing, euh, ou en tout cas le directeur marketing, est valorisé par rapport au budget qu'il gère euh, Et de ce fait, inclure de nouveaux indicateurs, de nouveaux modes de fonctionnement, des logiques beaucoup plus partagées, on ne le voit pas, ou trop peu, euh, dans, dans, dans quelques secteurs d'activité, mais qui sont plutôt des secteurs high-tech. Euh, et pour être très, très franc, des... Euh, pas forcément en France, voire en Europe, mais plutôt dans les pays anglo-saxons. Et l'avantage, c'est que l'on voit les, les, enfin les bénéfices, c'est pour le coup du revenu du revenu additionnel, ce qu'on a montré avec le MIT quand, dans, une, dans une étude que l'on a menée il y a un an et demi, en disant il y a du revenu additionnel, et au-delà du revenu, c'est l'EBITDA additionnel. Alors, face à cette transformation du, du CMO, il va devoir acquérir de nouvelles compétences, il va, il va devoir s'ouvrir à d'autres matières, il va être capable de fusionnellement gérer tout ça euh, dans, tout, enfin, avec ses petites mains et avec ses, avec les gens qui, qui l'entourent. Donc ça, le salaud, ça oblige qu'il qu change. Et quel est le message que tu ferais passer à nos étudiants de Grenoble, École de management par exemple, pour euh, leur évolution future et, et, et, et notamment dans le cadre de leurs études marketing le message est en fait est, est assez simple aujourd'hui la transformation qu'on voit dans les directions marketing euh, et je pense qu'on va, va tendre assez rapidement vers un, vers un CMO chez, chef d'orchestre aujourd'hui la question qu'il se pose c'est est-ce que je dois internaliser ou externaliser mes ressources dans un monde marketing où il y a de plus en plus d'expertise et vraiment de l'ultra la, de la, de spécialisation quand on voit le monde du digital c'est indéniablement un monde d'ultra spécialistes euh, donc, le, le, le conseil est de se dire, euh, soit vous arrivez à vous spécialiser, à être vraiment très très bon sur un sujet, et vous devenez une star et un incomportable du sujet, soit au contraire vous avez une vision très large de ce qu'est le marketing, et une capacité à interagir avec un écosystème beaucoup plus large que la direction marketing, et c'est ça le sujet. Et je pense que le marketing de, de, de, de demain est, est un marketing encore plus ouvert qu'il n'est aujourd'hui, encore plus influent qu'il qu n'est aujourd'hui, au sens où il va caractériser indéniablement la connaissance client au travers de données, au travers d'outils pour pouvoir interagir différemment avec le client, et quasiment en temps réel. Et à partir de ce moment-là, ça va impacter les commerciaux, ça va impacter la supply chain, ça va impacter les directeurs financiers, parce qu'ils auront tous les éléments. Donc ils seront dans une logique vraiment d'ouverture. Donc moi, mon message... Et de se dire, soit vous êtes dans l'ultra-spécialisation et vous êtes un, un cadre, en fait d'une thématique, et là, indéniablement, vous serez admiré, choisi et, et, et votre carrière est faite, euh, soit, au contraire, énormément d'ouverture, euh, parce que ça bouge tellement vite. Euh, je pense que c'est un des, un des enseignements, quand j'ouvre le matin mon ordinateur et que je regarde les newsletters en me disant « encore une nouveauté ». Euh, mm. Et alors, si, euh, pas extraordinaire, et malheureusement ça arrive encore, on voyait encore des élèves qui rechignaient un peu à s'intéresser à cet environnement digital qui transforme le marketing, quel est le conseil que euh, tu leur donnerais De faire deux stages, un dans une boîte euh, un peu poussiéreuse, et voir comment il fonctionne, et un euh, dans une boîte... Euh, genre start-up ou, euh, ou entreprise qui a complètement, euh, complètement basculé sur le digital, et il y en a dans tous les secteurs, euh, et on, on, on, on les a vus, euh, ce qu'on appelle nous les digératis, euh, je pense que c'est de voir les deux éléments et de se rendre compte à quel point il y a, il y a un décalage. Et c'est un peu ce que l'on fait nous avec, avec nos clients, c'est un moment de, euh, bah, de les emmener face à une réalité, ils, ils les ont lu hein, mais quand ils les vivent, ils se disent, mais on est complètement largués. Et alors, euh, nos élèves là, qui refusent un peu le, de voir le monde qui change, est-ce qu'ils ont un avenir en fait, dans le marketing euh, du futur, de 21 e siècle qui arrive J'ai du mal à croire qu'ils qu qu ne voient pas le monde qui change, puisqu'ils sont en plein dedans, et c'est eux qui nous font, euh, qui nous font euh, bouger. Donc, euh, je. je... Je, je, je pense pas, euh, je pense pas que ta question soit appropriée. En tout cas, je ne leur, leur souhaite pas. Mais euh, oui, l'avenir la, la, et, euh, et je pense et, et, euh, et l'avenir dans les entreprises pour eux, c'est d'arriver à, à comprendre que les, les entreprises aujourd'hui euh, admettent qu'ils euh, qu faille bouger euh, et que pour le coup, quand tout à l'heure je parlais de reverse mentoring, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus à l'écoute et il y a de plus en plus d'outils qui permettent d'écouter l'ensemble des collaborateurs, y compris les plus jeunes, après à eux de trouver les codes dans l'entreprise pour pouvoir interagir et faire passer les bons messages.